Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter le bilan final du MOOC, dans sa première partie. Alors, euh, que signifie euh, le bilan euh, D'abord, nous allons analyser de manière rapide euh, les questionnaires, donc euh, un peu sur les aspects statistiques, qui a été a priori jusqu'au bout du MOOC, on a quelques indications, euh, les éléments d'évaluation également, il euh, y aura quelques réponses de l'équipe pédagogique sur certains éléments que vous avez euh, soulignés. Et surtout, euh, vous attendez tous un retour sur l'attestation. Donc, euh, je suis à un stade où j'ai corrigé toutes les demandes d'attestation. Il y en avait 52. Et euh, par conséquent, je vais faire également un retour sur le sujet. Regardons un petit peu la vie du MOOC, comment ça s'est terminé. Les données numériques finales, on avait déjà celle-là, 3367 inscrits à la clôture. Donc là, j'ai fait la mesure. Le 11 avril, ça n'a pas changé depuis la clôture, puisque la clôture euh, s'est faite il n'y a pas tout à fait un mois. Euh, C'était au moment où on terminait la première semaine, euh, de, enfin la, la dernière semaine, pardon. Du book. Ensuite, sur 4 il y a eu encore des évolutions, puisqu'il y a eu des comptes qui ont été créés euh, et activés, euh, semble-t-il, essentiellement pour délivrer euh, enfin, une demande d'attestation. Et en fait, on a terminé, attestation comprise, avec 521 exercices déposés. Les questionnaires ont continué à se remplir. Donc, début de MOOC, ça s'est rempli jusqu'à euh, 1335 questionnaires. Donc, on est à presque 40%. Euh, des, des inscrits, ce qui est quand même pas mal. Et puis, nous avons terminé à 197 questionnaires, fin de MOOC remplis, C'est pas énorme, énorme, c'est à peu près le même niveau qu'on avait l'an dernier, ça fait moins de 6% des inscrits ou un peu moins de 15% de ceux qui ont rempli euh, le questionnaire, si on fait l'hypothèse que ceux qui ont rempli le deuxième questionnaire ont également rempli le premier, ce qui est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors la pyramide des âges, ça c'est la pyramide des âges basée sur le premier questionnaire et sur le deuxième questionnaire, c'est un petit peu différent. Vous voyez que euh, on a perdu a priori euh, les plus jeunes et puis on a aussi perdu a priori euh, les plus âgés. Voilà. Donc euh, mais encore une fois, euh, ça des, on ne les a pas forcément perdus, puisque vous verrez, on a terminé à plus de gens qui ont regardé les vidéos de la dernière semaine, a priori, que de gens qui ont rempli le questionnaire. Au départ, euh, sur la base du premier questionnaire, on pouvait identifier 47 pays dans lesquels euh, le MOOC était présent euh, et en fait, euh, lorsque l'on termine, eh bien, euh, il n'y a plus qu'une vingtaine de pays qui sont représentés. Notez en particulier qu'il y a un pays qui apparaît. Donc je vous disais, on faisait l'hypothèse que les gens qui ont rempli le questionnaire de fin de MOOC avaient également rempli le questionnaire de début de MOOC. Il y a quelques Mauritaniens qui apparaissent, mais il n'y avait pas de Mauritaniens euh, dans, euh, identifiés dans le questionnaire de début de MOOC. Donc, ça devait être des grands timides, mais ils ont quand même rempli le questionnaire de fin de MOOC. La répartition dans les villes. Alors, sur le questionnaire de début de MOOC, on avait 40 villes représentées, avec plus de 5 participants, et en fait, l'ensemble de ces euh, participants sur ces 40 villes représentait un petit peu moins de la moitié de l'ensemble des réponses. Et puis, avec le questionnaire de sortie de boucle, on n'a plus que 25 villes avec 2 participants et plus, qui représentent quasiment la moitié euh, des réponses à euh, ce questionnaire. Vous avez les villes qui sont indiquées, je vous laisse regarder cela en détail. Euh, L'activité sur les vidéos. Donc, euh, je vous rappelle que là, on avait eu un trou euh, de mesure euh, sur Dailymotion. Donc, ben, vous voyez qu'une activité quand même relativement régulière et qui a continué à l'issue. Donc, ça, c'est la fin de la dernière semaine du MOOC. Et donc, ça, c'est euh, la date limite de remise euh, des euh, attestations. Euh, c'est assez normal puisqu'il y avait tous les gens qui étaient en retard, qui avaient pris une, deux, voire trois semaines de retard et qui euh, euh, souhaitaient quand même euh, rattraper leur retard. Et puis il y avait euh, entre autres aussi euh, la vidéo euh, de présentation de l'exercice d'attestation. Le total des vidéos mesurées euh, sur cette période-là, donc du premier jour de publication la semaine zéro à la date limite de remise de l'attestation, on frôle les 81 000 euh, visionnages. Si on regarde les choses vidéo par vidéo, hein, ben, vous voyez que on a euh, euh, par ici euh, ben ça se tasse un petit peu. Hein, euh, je vais quand même vous mettre deux, deux, deux indications qui sont intéressantes. Ici, c'est le nombre de comptes 4 qui a été euh, activé, 700. Et ici, c'est le nombre de questionnaires qui ont été remplis, donc 1335. Donc, c'est intéressant de voir euh, par rapport à cette échelle, parce qu'on peut mesurer le, gens, le nombre de gens qui vont au bout euh, d'un MOOC euh, sur la base du nombre total d'inscrits, euh, mais on peut aussi le mesurer sur la base du nombre total d'inscrits actifs. Or, il est clair que euh, certains euh, inscrits euh, pourrait euh, l'avoir fait par exemple par curiosité, puis réaliser que ce n'est pas ce qui leur convient, ou euh, on a eu des gens qui se sont euh, à, qui ont abandonné le MOOC clairement en disant euh, « bah oui, mais euh, je ne peux pas développer sous Windows par exemple ». toute cette partie euh, catégorie de gens, euh, on n'a pas réellement euh, à les compter. C'est un peu comme dans un cours à université on a le nombre d'inscrits, et puis il y a des inscrits qu'on appelle les fantômes, c'est des gens qu'on ne voit jamais, il y en a hélas un certain nombre, et euh, c'est un petit peu compliqué euh, de les comptabiliser dans les statistiques, parce qu'effectivement, euh, comme ils ne viennent jamais, il n'y a pas de pour qu'ils aient l'examen un jour. Là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis euh, le 31 mars au soir, et eh bien, il y a encore, réparti un petit peu partout sur l'ensemble des, des vidéos, il y a à peu près 2100 euh, visionnages qui euh, ont été euh, comptabilisés par euh, Dailymotion Cloud. Alors là, on va essayer de regarder une autre façon de voir l'activité euh, du, du, du, du MOOC euh, ça c'est l'activité alors semaine par semaine donc la semaine 0 est une semaine longue la semaine 6 est également une semaine longue hein, puisque euh, c'est une semaine qui se termine pour moi au 31 mars et donc vous voyez ici ça c'est le nombre de messages qui sont créés donc là, il y, a, il y a un petit creux au niveau de la cinquième semaine et ça se rattrape sur la sixième semaine, tous les gens qui, qui rattrapent. Euh, et puis, beaucoup de discussions autour des attestations. Et puis ici, ça c'est le nombre de fils de discussion qui sont créés. Et puis, on voit une courbe assez similaire qui correspond en fait au nombre d'exercices déposés chaque semaine euh, dans l'espace d'échange 4-6. Donc évidemment, il n'y en a aucune au début euh, de euh, la euh, semaine 0. Et puis, il y a un creux en semaine 6 euh, en fait, et puis là par contre, j'ai fait une différenciation, c'est la semaine 6 et puis après. Et vous voyez qu'effectivement, si on fait l'addition, on a exactement la même courbe qu'ici. Ça c'est le nombre de comptes euh, ouverts sur l'espace 4C, donc il y a deux courbes, il y a le nombre de comptes activés et le nombre de comptes activés pour lesquels il y a eu au moins une connexion. Il y a des gens qui ont activé leur compte sans s'y connecter. Et puis ça c'est le nombre de requêtes hebdomadaires euh, que le serveur euh, a enregistré, donc beaucoup de requêtes au début, puis en plus il y a des requêtes qui sont liées à la création des comptes, et puis après c'est plutôt des requêtes pour déposer les exercices, et puis ceux qui avaient la curiosité d'accéder aux exercices qui étaient euh, échangés ainsi via le forum. Ça c'est un autre chiffre qui est intéressant, alors en fait il faut, donc euh, là je vais prendre cette courbe euh, cette courbe là par exemple, hein, qui est la courbe bleue, c'est le nombre de visions de vidéos de la semaine 0, lors de la semaine 0, lors de la semaine 1, lors de la semaine 2, lors de la, etc. Ça. Et vous voyez que du coup en semaine 6, il y a toujours des gens qui consultent les vidéos de la semaine 0. Et on a exactement la même chose, donc évidemment ici il y a zéro vidéo de la semaine 1 visionnée en semaine 0 parce qu'elles n'étaient pas publiées. Et puis on a également ce même chiffre et on l'a un petit peu partout. Alors ce qui est intéressant de voir euh, là, c'est qu'effectivement il y a cette espèce de, de décalage, si vous voulez, c'est que... Euh, en semaine 6, donc là ici c'est une longue semaine, et eh bien il y a toujours des gens qui regardent des vidéos de la semaine 2, de la semaine 3, de la semaine 4, de la semaine 5 et donc par conséquent on voit ici que tout le monde n'est pas synchrone sur euh, la, la, le front euh, de la vague. Alors à partir de, de, du nombre de vidéos on peut essayer d'estimer le nombre de participants par semaine euh, et euh, bah, on a un petit peu ce chiffre, l'idée c'est de voir à peu près où en sont les participants en fonction des vidéos qu'il visionne. Bon, ça, ça vaut ce que ça vaut. Ce qui est intéressant, alors là aussi, il devient intéressant de mettre le nombre de comptes 4-6 créés et le nombre de questionnaires. C'est un petit peu plus compliqué parce que ici, vous voyez que je dois faire un cumul. Là, des vidéos de la semaine 5 visionnées pendant la semaine 5 et pendant la semaine 6. Donc, je vais avoir une somme ici et vous allez voir que effectivement, à chaque fois, on va retomber sur un chiffre de 400 et des brouettes. Alors, euh, regardons euh, l'estimation en faisant cette fois-ci ce cumul. Donc, ça veut dire ici, c'est le nombre de visionnages de vidéos de la semaine 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. etc. Ça, c'est euh, à nouveau euh, le nombre de comptes 4-6 activés et le nombre de questionnaires de début de boucle remplis. Et vous voyez qu'effectivement, euh, bon, euh, là, euh, on est sur un seuil qui est de l'ordre de 400 en dernière euh, semaine. Hein, on. On a deux gros plateaux, on a beaucoup de pertes et de disparitions de gens au début, qui euh, probablement euh, sont confrontés soit à des prérequis euh, qui sont plus élevés que ce qu'ils avaient anticipé, soit à, finalement un temps plus important que ce qu'ils avaient anticipé, et ils abandonnent au début, ou alors ça ne leur convient pas tout simplement. Euh, et donc on a un peu une idée, donc beaucoup de déperditions dans les deux premières semaines, et puis il y en a encore euh, vers la fin quand on commence à aborder des exercices qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique d'estimation, elle est basée tout simplement en divisant euh, le nombre de vidéos vues de la semaine X par le nombre de vidéos proposées cette semaine-là. Euh, donc, c'est une technique qui a euh, ses euh, limites également. En particulier, euh, on ne comptabilise pas les gens qui ont visionné plusieurs fois euh, une vidéo, mais on ne comptabilise pas dans le côté les gens qui téléchargent les vidéos et qui, du coup, les visionnent de manière transparente euh, chez eux, voire ceux qui les partagent. Et... Il semble quand même euh, qu'il y en ait qui ait partagé leurs vidéos, probablement dans les endroits où euh, la bande passante n'était pas forcément très bonne et où il pouvait y avoir euh, un, euh, un nombre de gens euh, important. Alors euh, encore une fois, bah là le constat, comme je vous l'ai dit, c'est on a surtout du décrochage au début du MOOC, euh, un petit peu après. Mais c'est surtout au début du MOOC qu'on perd le gros euh, de notre public et euh, ça n'est pas étonnant, c'est quelque chose qui est assez classique. Il y a beaucoup de gens qui regardent un MOOC par curiosité hein, et puis qui peuvent ne pas aller jusqu'au bout, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils ben, ont, dans les premières semaines, satisfait leur curiosité. Alors ça c'était donc les informations relatives euh, au MOOC euh, en tant que tel, sa vie. Maintenant regardons une analyse des questions de fin de MOOC. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, qui vous êtes, euh, donc ça c'était euh, au début du MOOC, on avait euh, 17% de femmes et 83% d'hommes, et puis la répartition euh, des euh, compétences, enfin du niveau de français, donc on avait quand même pas mal de langues maternelles, connaissances académiques, et puis, euh, euh, enfin, excuse-moi, langues d'études, et puis connaissances académiques, et puis euh, d'autres. Euh, si on regarde la fin du MOOC, ce qu'on observe, c'est que la proportion de femmes a un petit peu diminué, on est passé de 17 à 12%, et l'autre chose qu'on observe ici, c'est que ceci s'est un petit peu euh, resserré, et c'est surtout euh, ça qui s'est resserré, qu en fait, euh, on est passé de 69% à 77% de gens qui euh, étaient des... dont le, le français était leur langue maternelle, qui ont euh, été euh, au bout du Ce qui est assez marrant, c'est que par contre, on aurait pu imaginer que ce soit ces deux petits cadrans qui diminuent. Eh bien non, ils sont en même proportion. En fait, c'est les gens dont le français était une étude, langue d'études ou professionnelle, dont la proportion a diminué. Alors, euh, regardons également le niveau d'études. Euh, alors, ça, ça est-ce que vous avez fait des études en informatique ou en dehors de l'informatique, non, excusez-moi, c'est en informatique ou en dehors de l'informatique en rouge. Donc, on a deux tiers, un tiers en gros. Et puis, le niveau d'études ici, sachant que euh, ça, c'est doctorat, ça, c'est master et ça, c'est euh, licence. On avait donné un prérequis qui était de niveau L3, ça c'est du Bac plus 2, donc on peut dire que c'est des gens qui sont presque au prérequis, et vous voyez qu'on avait à peu près trois quarts des gens qui avaient le prérequis. Si on regarde l'échantillonnage à la sortie du MOOC, euh, eh bien, alors là aussi encore, ce qui est étonnant, c'est qu'on a à peu près la même proportion. Ça n'a pas beaucoup changé. Euh, par contre, quand même, cette proportion-là, euh, c'est cette proportion-là qui a, qu a, qu a grossi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'air d'avoir des gens qui avaient Bac plus 2, donc a priori un petit peu en deçà des prérequis, et qui, eux, se sont accrochés. Par contre, euh, les proportions sur euh, toujours, on a toujours quasiment ce ratio, un tiers, de tiers, un tiers de non-informatique, enfin, de gens qui n'ont pas fait d'études en informatique, ils sont peut-être devenus informaticiens après, et deux tiers de gens qui ont fait des études en informatique. On se posait également la Question de savoir si vous aviez une activité professionnelle ou pas. Donc là aussi, on a 70-30 euh, qui ont une activité professionnelle. Ceux qui n'ont pas l'activité professionnelle, ce n'est pas forcément euh, des oisifs. Ça peut être des étudiants qui n'ont pas forcément considéré ça comme une activité professionnelle. En général, c'est ce qu'on fait. Ça peut être quelques retraités, hein, ça a été signalé. Et il y a peut-être aussi dans l'eau, effectivement, des gens qui sont euh, sans, sans emploi. Et puis l'autre question, c'était est-ce que votre activité est en informatique ou pas en informatique Et là, on a toujours deux tiers petit deux tiers de gens dont l'activité était en informatique. Alors, à la fin du MOOC, eh bien, là aussi, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est euh, les gens qui euh, sont des actifs qui ont mieux tenu que les gens qui euh, n'étaient pas des actifs. Alors, encore une fois, c'est toujours, toujours hein, c'est la base sur 197 réponses seulement, on a vu que c'est pas énorme, énorme, et puis c'est ceux qui ont répondu. Peut-être que ceux qui sont actifs sont des gens plus à même de répondre à un questionnaire. Et euh, ici aussi, euh, c'est plus des informaticiens, semble-t-il, qui ont été au bout euh, de euh, ce bout, en tout cas, qui ont rempli le questionnaire de Facebook. Alors, si on regarde les pays, là, on va essayer de s'intéresser à ceux qui ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas abandonné. Donc, ceux qui ont rempli le questionnaire jusqu'au bout, ça avait, il y avait 20 pays qui étaient représentés. Par contre, ceux qui ont été jusqu'au bout, et qui en fait, les 137 sur les 197 qui ont répondu au questionnaire euh, de fin de MOOC, eh bien, on n'a plus que 17 pays euh, que voici. Et euh, si on regarde la pyramide des âges, ça c'est ceux qui ont répondu euh, complètement euh, au MOOC, donc là, il y a les 137 réponses, qui correspondent à ceux qui ont été jusqu'au bout, qui n'ont pas abandonné, et vous avez ici les 60 abandons. Et vous voyez qu'effectivement, on a quand même perdu les plus jeunes et les plus anciens. C'est-à-dire En fait, c'est dans les tranches un peu extrêmes qu'on a euh, perdu euh, des gens. Regardons maintenant, euh, toujours ceux qui ont été au bout du MOOC, hein, qui n'ont pas abandonné, Donc sur les 137 réponses, eh ben, on a 12% de femmes et 88% d'hommes. Bon, donc, une petite diminution par rapport euh, à euh, la population qu'on avait observée. Ensuite, ce sont euh, majoritairement euh, des gens euh, dont le français et euh, la langue maternelle qui ont été au bout du MOOC. Mais vous voyez qu'encore une fois, même si cette proportion-là a diminué par rapport aux chiffres que je vous avais donnés des questions de fin de MOOC, eh bien, euh, mine de rien il euh, y a des gens dont le français est académique et qui ont été euh, jusqu'au bout et qui ont déclaré ne pas avoir abandonné euh, le MOOC. Et puis, euh, l'autre question aussi, c'était de savoir s'il y avait une relation entre le niveau d'études et ceux qui ont été au bout du MOOC. Donc, vous voyez qu'effectivement, quand même, eh bien là, euh, la proportion ici euh, a diminué et que effectivement on a du Bac plus 2 ou plus, qui euh, est plus à même euh, d'aller au bout. Alors, euh, sur les attestations, on verra, j'ai eu 2, 52 demandes d'attestation, ça je l'ai annoncé sur les forums, il y avait 47 attestations, alors je me suis basé sur les prénoms, parce que là j'ai été récupérer euh, les informations relatives au login, et donc j'ai considéré que quelqu'un qui s'appelait Catherine, ou Elodie, ou des choses comme ça, c'était plutôt des filles que des mecs, hein. On ne sait jamais. Et a priori, j'ai identifié 47 gars et 5 filles. Donc on est sur une proportion 90-10. Donc quelque part, une proportion qui ressemble beaucoup à cette proportion-là. Euh, sachant qu'il y aurait une fille de plus, boum, je retombais largement sur ces ratios-là. Euh, C'était intéressant de regarder euh, quand vous avez abandonné euh, le MOOC. Alors là, je me base sur les 60 réponses parmi les 197 du questionnaire de fin de MOOC qui ont déclaré avoir euh, abandonné le, le, le MOOC. Et en fait, on retrouve ce qui est pas. Alors, il y, y a des choses où c'est pas indiqué. Souvent, c'est indiqué en disant, ouais, j'ai interrompu, mais j'envisage de le reprendre. Donc, c'est un, un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu ça. Donc, c'est difficile euh, d'avoir euh, de l'information précise, mais on voit qu'effectivement, il y en a plus en début qu'à la fin. Vous voyez, il y, a, il, y a, il y a un décrochage, des décrochages, on pourrait dire. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, recoupe euh, l'intuition qu'on avait en voyant la courbe euh, d'évolution de la participation. Les raisons invoquées pour euh, les abandons, ben, elles sont multiples. Euh, la raison number one, c'est, je n'ai pas pu y consacrer de temps, euh, ou le matériel que j'utilise euh, ne me permet pas de faire les exercices. Bon, après, il y avait les raisons professionnelles qui ont changé. Le rythme est trop rapide. C'est une variante, à mon avis, de j'ai pas assez de temps. Mes intentions ont changé. Et puis après, bon, on a des, des réponses qui sont euh, un petit peu marginales. Encore une fois, on est sur 60 réponses. Donc là, on commence à, à avoir des indications qui sont un petit peu limites. Il faut qu'elles soient vraiment beaucoup corrélées pour qu'elles soient euh, significatives. Donc, le constat, c'est que ce book requiert finalement pas mal de temps et que, probablement, c'est des choses qui ont pu euh, gêner certains participants. Alors, l'autre question qui était intéressante, c'est est ce que vous avez pu déployer sur des terminaux. Alors, euh, hélas, une grande majorité n'ont pas déployé sur des terminaux, sur les 197 questionnaires. Certains avaient des, déplo des développeurs, alors certains n'avaient pas de licence développeur, certains n'avaient pas de terminaux, donc ça fait 37 plus 91, ça fait quand même beaucoup. Et puis ensuite, il ben y a ceux qui ont développé 48 plus 6 euh, plus euh, 3 hein, en, en bidouillant. Et donc effectivement, on est quand même globalement euh, sur un ratio de l'ordre de 2 tiers qui n'ont pas déployé, sur un tiers qui a déployé. Alors, la question qui allait avec, c'était, ne pas déployer a-t-il été un frein Et pour beaucoup, euh, les gens ont dit que non, euh, donc euh, 60% étaient plutôt euh, prêts à dire que non, le simulateur, ça suffisait, et une quarantaine de ont trouvé que c'était un frein. Alors, je, je vais vous dire que pour le MOOC partie 1, je pense que, personnellement, ça n'était pas un frein puisque euh, j'avais justement dans ce MOOC évacué tout ce qui était, euh, ce qui nécessitait l'utilisation euh, d'un euh, terminal de façon explicite, ce qui ne sera pas possible dans le MOOC partie 2, bien évidemment. Euh, par contre, c'est confortable parce que euh, ceux qui ont déployé se sont parfois rendu compte, et en particulier, euh, ça s'est vu dans les discussions autour de la délivrance de l'attestation, que quelque chose qui sur le simulateur paraissait évident, par exemple parce que vous avez un bouton petit mais que euh, sur le simulateur c'est plus grand et puis vous cliquez avec un pointeur en dessous qui est très précis, lorsque vous devez taper avec votre doigt sur le terminal, eh bien ça n'a plus la même précision et bien évidemment ça n'est plus du tout pareil. Et euh, là euh, vous avez été un certain nombre euh, à identifier qu'il y a une différence. Donc, c'est toujours pratique de pouvoir déployer sur un terminal, mais en termes d'apprentissage, pour être franc, ça n'était pas un frein, je pense, pour cette partie-là. Alors, euh, l'autre question qui nous, nous intéressait, c'est de savoir si vous avez téléchargé les vidéos et partagé les vidéos. Alors, euh, oui, il y a eu des téléchargements. ou Non, il n'y a pas eu de téléchargement. Et dans les gens qui ont téléchargé, il y a eu des téléchargements avec du partage. Donc, il y en a eu peu. Mais il y en a eu. Et là, encore une fois, c'est une question qu'on a posée sur le question de fin de MOOC, où, hélas, on a beaucoup moins de réponses. Et c'est ça, c'est intéressant de voir si c'est une proportion globale euh, ou pas. Euh, en cas de partage, avec combien de personnes vous avez partagé Donc ça, c'est ceux qui ont téléchargé. Alors, ça, c'est ceux qui n'ont pas téléchargé. Et là, on avait euh, 5% avec euh, une personne, 3% avec deux personnes, euh, ou trois personnes. Euh, trois personnes, c'était et 5 personnes et plus c'était 1%. Euh on peut imaginer, et en particulier je pense, par exemple, on avait à Conakry un grand nombre de gens qui participaient. On pourrait imaginer que ces gens-là, ils, ils se connaissaient, par exemple, parce qu'ils étaient dans une classe commune. Et là, on pourrait imaginer que c'était pratique, par exemple pour un enseignant, de télécharger l'information, de télécharger les vidéos pour éviter que tout le monde se le télécharge, sachant que c'est de la vidéo HD et qu'il y a peut-être des problèmes de, de, de, de, de bande passante, et là, euh, de les partager. Et effectivement, c'est quelque chose que nous, on aimerait institutionnaliser si on a à avoir des partenariats, à faire en sorte que par exemple dans les instituts français, qui sont des instituts culturels, eh bien, on puisse fournir un accès à ces vidéos sans que les gens aient besoin de passer par leur connexion réseau. Sachant que pour certains, même en France, hein, hélas, en dehors des grandes villes, la connexion Internet n'est pas toujours d'une qualité phénoménale, eh bien, les gens ont exprimé des regrets sur des problèmes de communication. Ça a même été une cause d'abandon, si je ne m'abuse. Alors, il euh, y avait également un certain nombre d'éléments divers qui nous intéressaient. Euh, on demandait aux gens, a priori, s'ils souhaitaient demander l'attestation. Et on avait 52% des gens qui avaient répondu. Sur 197, ça fait euh, 102 personnes. Euh, qui étaient prêts à rendre attestation et qui ne l'ont pas fait, peut-être à cause de problèmes de la minute, je ne sais pas, je sais qu'il y en a un qui a pleuré, enfin euh, c'est pas sa faute mais il, avait un, il y a eu un crash de machine et il a perdu tout, tout, tout, tout, tout son disque dur ou un truc comme ça et du coup effectivement euh, si ça arrive au, au dernier moment bah, c'était trop tard, donc il y a peut-être d'autres gens qui se sont laissés prendre par le temps euh, soit en passant, 52 attestations à corriger c'était déjà relativement lourd je suis content de ne pas en avoir eu 102 mais bon, s'il en avait eu 102, j'aurais évidemment corrigé 102 attestations, je n'aurais probablement pas tourné cette vidéo dans les mêmes temps non plus. L'autre question qu'on posait, euh, c'était « est-ce que vous seriez prêt à faire la, participer à l'animation des forums » C'est-à-dire être « community manager » l'an prochain, un petit peu comme les « community managers » de cette année, hein, Vincent, Benoît, Olivier et Gilles l'étaient. Ben, c'était des participants du MOOC de, de l'an dernier. Et on a vu qu'effectivement, eh il y avait 61% des gens qui disaient Non. Mais il y en avait euh, 35 qui étaient prêts à le faire, même bénévolement, comme le font d'ailleurs euh, les participants du MOOC, euh, les community managers, pardon, cette année. Euh, et puis, bon, bah, il y en avait euh, quelques autres qui seraient prêts à le faire, mais euh, sous condition de rémunération. Euh, hélas, je ne suis pas sûr que l'université soit très, très riche. Euh, mais bon, c'est quand même intéressant qu'il y a des gens qui sont intéressés par continuer, comme les community managers, disent, Ah, c'est chouette, la relève est assurée si on fait le MOOC l'an prochain ». Alors, maintenant, on va s aborder une autre aspect qui était vos retours. Euh, donc, euh, on va récupérer les informations relatives à votre impression sur le MOOC. Donc, qu'en avez vous pensé Eh bien, euh, voilà, il euh, y a quelques personnes qui ont trouvé que ce n'était pas approfondi ou peu approfondi, mais quand même une grande majorité estime que euh, c'était soit approfondi, soit très approfondi. Euh, je vous rappelle quand même qu'on le verra à la fin du deuxième MOOC, qui y a un certain nombre de points qu'on n'a pas abordés. Ce MOOC, c'est la moitié hein, du cours, donc c'était simplement les bases sur iOS. Euh, donc, ceci explique peut-être euh, cette répartition. Euh, c'est intéressant de regarder le temps passé. Alors, c'est difficile parce qu'il faudrait corréler ça avec le niveau. Hein, je pense que euh, moins on avait le prérequis, plus on pouvait compenser l'absence de ces prérequis, mais par un travail important. Et en particulier, il y a eu sur le forum deux postes, il y a quelqu'un qui a dit « oui, c'est de l'escroquerie, il faut y passer 30 heures par semaine, etc. » Et puis un autre qui disait « non, non, non, non, moi j'avais les prérequis et 5h30, je m'en suis à peu près sorti. » Donc voilà, c'est clair que le public d'un MOOC, c'est un public qui est très hétérogène, au contraire d'un public qu'on a à la fac, enfin ou dans les écoles en général, hein, dans l'enseignement supérieur, parce que c'est un public qui est arrivé, alors il n'est pas forcément homogène-homogène, mais il est beaucoup moins hétérogène que ce qu'on peut trouver sur un MOOC, puisque c'est ouvert à tout le monde. On ne demande aucun compte, vient qui veut euh, et puis finalement, euh, si vous voulez aller jusqu'au bout, eh bien, il faut probablement compenser des lacunes sur les prérequis par un surcroît euh, de travail. Euh, donc effectivement, ça serait parti. Il y a pas mal de gens qui ont bossé plus de 7 heures, euh, mais finalement, il y a à peu près autant de gens qui ont bossé moins de deux heures. Peut-être que ce sont seulement ceux qui ont regardé les vidéos. Après, on pouvait avoir envie de faire les exercices ou de ne pas faire les exercices, c'est à votre choix. Euh, certains n'ont peut-être pas fait l'exercice et ont simplement fait la demande d'attestation à la fin. Je, je ne sais pas, hein. je veux dire, c'est difficile, de, de, on n'a pas d'informations pour tracer les gens à, à, à ce point-là. Euh, mais euh, voilà, c'est quand même quelque chose qui est euh, intéressant euh, de regarder, donc on pouvait le faire avec euh, peu euh, enfin un investissement qui était relativement euh, raisonnable. Alors par contre, euh, le constat, c'est que par rapport au temps passé, on n'a sans doute pas assez cité sur le côté facultatif l'exercice. Euh, moi j'avais plein d'exercices, donc l'idée c'était de dire on, on, on donne deux exercices à chaque fois, à chaque euh, semaine, et du coup, en fait, pour le MOOC partie 2, euh, il y avait des semaines où on aurait pu donner deux exercices. Eh bien, j'ai fait le choix euh, d'un des deux exercices. Et donc, il y a des exercices qui ont qu on, qu on disparu, justement parce que ben, les gens ont peut-être spontanément cette attitude du bon élève. C'est si on nous demande de faire deux exercices, j'en fais deux. Et effectivement, peut-être que dans certains cas, euh, c'était leur demander trop. Et peut-être que c'est dommage parce qu'au bout de trois, quatre semaines, ils se sont épuisés. Alors que peut-être que si on avait demandé qu'un seul exercice, ils, seraient, ils ne se seraient pas épuisés. Donc ça, c'est quelque chose à, à réfléchir à terme. Euh, « Quels bénéfices pouviez-vous euh, attendre de ce MOOC ?» Donc, un enrichissement du CV. Alors, après, est-ce que c'est dans mes attentes Bon, les gens pour qui c'est tout à fait dans les attentes ils sont qu'une quarantaine, donc euh, un, un 25%. Euh, et puis, il y avait beaucoup de gens pour lesquels ce n'était pas dans les attentes. Hein. Et puis, certains pensent qu'ils ont un petit peu. L'enrichissement du vocabulaire aussi, un petit peu, pas dans mes attentes, pas du tout. Alors, soit c'était des gens qui avaient déjà entendu parler, soit ils estiment que ce n'est pas ça qu'ils ont dégagé euh, du MOOC. Quand on demande s'ils ont appris des choses nouvelles, si vous avez appris des choses nouvelles, euh, là, euh, le bilan est moins mitigé, hein, euh, puisque la plupart estiment qu'ils ont appris... Euh, des choses nouvelles il euh, y a ici un 1 qui ne <rire> s'était pas dans les attentes bon, je ne comprends pas, parce qu'a priori quand on s'inscrit à un cours, en général c'est pour apprendre des choses nouvelles, mais bon, pourquoi pas et puis le MOOC a-t-il répondu à vos attentes euh, a priori, oui euh, il semble quand même que euh, vous ayez plutôt été satisfait euh, de ce MOOC Envisagez-vous de publier sur l'App Store prochainement euh, Alors il ben, y a des gens qui disent bah oui, euh, c'était l'objectif de ce book. Euh oui peut-être, mais j'en suis pas sûr. Euh, je me suis même pas posé la question, bon très bien. Et puis il y en a qui disent non, et puis il y en a qui disent de toute façon c'était déjà fait, voire je l'ai même fait pendant le book. » Voilà, c'est un petit peu ça qu'on a eu, euh, et vous voyez qu'effectivement, alors ceux qui ne se sont pas posés la question et ceux qui envisagent de ne pas le faire, ils sont euh, un petit peu moins de 50, sont qu'on est euh, en gros 75% des gens qui, s'ils si ont euh, fait ce book c'est euh, avec euh, l'idée euh, ou peut-être l'idée de euh, publier des applications. Alors votre jugement également, on vous demandait de donner une note entre 0 et 10 à euh, ce MOOC, ben euh, voilà ici euh, la répartition euh, des notes, euh, donc il y en a quelques-uns qui ont été déçus, euh, mais euh, quand même dans la majorité vous nous avez plutôt bien noté, c'est-à-dire que comme qui dirait on a la moyenne, si je ramène les moyennes pondérées euh, ça fait 8,13 sur 10, donc l'équipe pédagogique est contente puisque c'est un effort non négligeable et on a l'impression qu'il ben, vous a été profitable. Il hein, faut voir que pour les community managers comme pour les gens qui ont monté ce cours-là, c'est un travail qui est assez colossal de monter un MOOC. Ce n'est pas simplement la récupération euh, d'un euh, cours euh, qui existait euh, déjà euh, comme euh, ça a été le cas puisque c'est un cours, je vous rappelle, de Master 2. C'était intéressant de voir également quelles étaient les ressources qui étaient les plus utiles. Bon, les vidéos du cours, on n'est pas tellement surpris. Les exemples aussi. Les vidéos de bilan, elles sont assez plébiscitées. Le forum et puis le PDF des transparents. Les liens externes, moins. Manifestement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé le fantastique manuel si fantastique que ça. Euh, je pense que ceux qui ont aimé le Fantastic Manual ou ceux qui aiment le Fantastic Manual, euh, ce sont des gens qui ont l'habitude de domaines où il n'y a pas de Fantastic Manual ou des Fantastic Manual qui sont euh, déprécateurs, obsolètes, pas maintenus, mal rédigés, etc. Et par contre, effectivement, euh, prendre le Fantastic Manual comme étant un manuel pour apprendre, c'est à mon avis une erreur. Euh, c'est un. Un, un, un manuel de référence plutôt hein, qui vous permet de retrouver les choses et je suis d'accord avec vous que euh, le problème c'est que quand on trouve des exemples d'Apple, ces exemples ne sont pas du tout canoniques, ils sont des exemples très compliqués hein. c'est pour ça d'ailleurs que j'ai essayé de faire en sorte de mettre un nombre d'exemples importants et je suis heureux de voir que cet effort n'est pas vain puisque vous plébiscitez aussi les exemples en essayant de les rendre les plus canoniques possibles, alors on me reproche qu'ils ne soient pas MVC, machin, etc. mais l'idée c'est je prends un mécanisme et j'enlève je, je, tout ce qui n'est pas vraiment propre à ce mécanisme et je le, ça permet de le décortiquer et donc à mon avis d'avoir quelque chose de plus simple qu'un exemple où le mécanisme est illustré en même temps que plein d'autres mécanismes. Euh, le wiki, ben, ça ne vous dit pas trop. On est un peu déçu parce que c'est un truc auquel on croyait. Puis la page Facebook, euh, en gros, personne ne la trouve vraiment utile. Moi, je pense qu'elle est plutôt sympa pour maintenir le lien après. Et je vous recommande, en particulier euh, ceux qui publient des applications, de nous les signaler. Il y a quelqu'un qui a publié une application et je l'ai signalé euh, de manière euh, à ce qu'on ben, garde un petit peu la trace de tout cela. C'est intéressant à la fois pour nous et je pense aussi pour vous. Alors, quelques conclusions de l'équipe pédagogique, c'est extrêmement important pour nous d'avoir ces retours. Et en particulier, il y a autour des books et autour des enseignements, il y a une discipline qui, qui apparaît. Euh, en anglais, ça se dit « Learning Analytics »,« Analyse des courbes d'apprentissage », on pourrait dire en français. L'idée, c'est d'essayer d'identifier les mécanismes qui marchent, qui peuvent en fait dépendre d'une population, voire d'une discipline, d'anticiper les comportements des étudiants et, et des participants au MOOC, là, euh, et éventuellement d'essayer de s'arranger, de voir comment on peut les provoquer, et en particulier provoquer les comportements qu'on va qualifier que, comme positifs. Alors un comportement positif, c'est un comportement qui va euh, amener le participant euh, à l'enseignement à se poser des questions qui vont l'aider à progresser, hein, et puis également euh, adapter le cours. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a des dispositifs qui ne plaisent pas du tout, euh, et euh, l'échanger. Alors là, par exemple, un dispositif euh, dont vous avez signalé que vous ne l'aimiez pas, c'est les forums. Euh, mais hélas, le problème, c'est que les forums, on ne les maîtrise pas. C'est la plateforme OpenEDX. Alors, dans l'autre cas, hélas, c'est un peu à prendre avec des bémols. En particulier, vous euh, voyez, euh, ces chiffres-là sont assez éloquents. Euh, on peut dire qu'on a à peu près 400 moucars à la fin. Hein, puisqu'on a 400 personnes qui ont visionné les vidéos jusqu'au bout, on va faire le pari que ceux-là n'ont pas abandonné, même s'ils n'ont pas demandé d'attestation, parce que là aussi il semble que sur les gens qui ont été au bout d'un MOOC, euh, il n'est pas anormal d'avoir euh, 15% seulement de gens qui demandent une attestation. Hein. C'est des chiffres qu'on retrouve euh, dans la littérature sur le sujet. Donc, euh, les 52, ce n'est pas simplement les 52 qui ont été jusqu'au bout, hein, euh, c'est les 52 qui ont été jusqu'au bout et qui ont estimé que l'attestation pouvait leur apporter quelque chose. Donc, euh, sur ces 400, vous voyez qu'on en a 137 qui ont renseigné le questionnaire, et donc, du coup, cette population, elle est relativement bien représentée, puisqu'on a un tiers des participants qui ont été au bout du MOOC qui ont renseigné le questionnaire. Par contre, si on regarde, alors là, euh, je me, me rapporte au chiffre de ceux qui avaient rempli le premier questionnaire, qui était 1000 donc on est dans les 400, 450, 1330. c'est-à-dire qu'on a à peu près 800, 850 abandons, dont seulement 60 ont été renseignés, et là, du coup, vous voyez qu'ici, on a un chiffre beaucoup plus réduit de taux de renseignement. Effectivement, ça rend les choses beaucoup moins significatives. Alors, quelques constats. Euh, premier constat, le MOOC revient, euh, convient à une population motivée. Et il est clair que les gens qui ont su s'accrocher, je pense que le fait d'avoir réduit, dans l'édition 2014, on avait 10 semaines de ce rythme-là, de l'avoir réduit à 6 semaines, puis une deuxième période de 6 semaines, probablement va faire que plus de gens iront au bout. Euh, le déploiement est pratique mais pas vital, donc c'est la confirmation de ce qu'on euh, anticipait. Et puis, les vidéos, les exemples et les bilans sont plébiscités. D'accord Donc, c'est clairement des outils qui sont utiles. Par exemple, la vidéo s'adressant parce que c'est la forme magistrale du cours. Et euh, la grosse question qu'on se pose en général dans les enseignements à l'heure actuelle, c'est est-ce euh, qu'il faut conserver les cours magistraux ou seulement faire euh, Il y a des gens qui euh, prônent euh, l'enseignement par les projets uniquement. Moi, je trouve que c'est une hérésie parce que euh, l'enseignement par les projets, vous ne voyez des notions que euh, par rapport aux besoins que peut avoir un projet. Et si un projet à un moment met de côté un domaine, eh ben, vous ne le verrez pas. Okay Donc, c'est quand même très, très, très, très, très, très délicat. Euh, donc je pense qu'il faut quand même un enseignement un peu théorique et après une mise en pratique. Et donc là, effectivement, euh, je suis content de voir que malgré tout, la partie la plus magistrale du cours convient. Malgré tout, même si la vidéo, ce n'est pas tout à fait un cours en amphi, c'est un peu particulier. Euh, alors, il y a quand même des questions aussi qu'on se pose. La première chose, c'est les abandons sont-ils liés à un manque de prérequis Ok, ça c'est la première chose importante. Et ce serait intéressant, et là, on n'a pas assez euh, de gens qui ont rempli le questionnaire et qui se sont posé la question euh, par rapport à, à cela. Et ensuite, le temps d'investissement demandé est-il raisonnable euh, La question, euh, ben pour ceux qui ont été au bout, probablement. Euh, après, euh, je ne sais pas, euh, ce serait intéressant d'avoir plus de retours de la part des gens qui ont euh, été amenés à abandonner euh, ce bout. Eh bien, euh, dans un premier temps, euh, les échanges euh, qu'on a obtenus étaient extrêmement fructueux, et ça, c'est lié à un investissement euh, de votre part qui est important. Et il est clair, comme dans tout enseignement, tout enseignement pardon, euh, eh bien, il est clair qu'il y a un noyau dur. Euh, moi, j'ai tendance à dire que quand j'enseigne dans un cours classique, j'ai euh, X étudiants et j'ai... Euh, 15%, je leur parlerai en chinois, ils comprendraient quand même. J'ai 15%, je leur injecterai directement les compétences par cerveau en intraveineuse ou en intra-neuronale, euh, je ne sais pas, euh, que ce serait foutu quand même. Et l'idée, c'est qu'on travaille pour euh, les gens du milieu, euh, qu'on essaye euh, de, de, de, de tirer. Euh, et puis, euh, là-dedans, euh, dans les fameux 15% euh, à qui on parlerait n'importe quelle langue, ils s'en sortiraient, il euh, y a des gens avec qui on peut avoir un, un, un échange mais extrêmement euh, poussé. Euh, la situation en présentiel fait que l'enseignant est d'un côté, les étudiants euh, sont de l'autre. Euh, que ce soit dans un amphi où on est nombreux ou dans un groupe de TD où on est moins nombreux, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un, face à ses pairs, les étudiants, d'essayer d'affronter ou de discuter euh, d'égal à égal avec l'enseignant, même si dans un certain nombre de cas de figure, euh, il en a les moyens parce qu'il a travaillé, parce qu'il a des questions intelligentes qui serviraient à la classe et qu'on serait content en fait même d'utiliser ce dialogue euh, de manière euh, pédagogique pour l'ensemble. Euh, la chose qui est extraordinaire, c'est que le nombre d'étudiants présents euh, sur le MOOC euh, fait que ce noyau de 15% d'étudiants, non seulement il est relativement conséquent, mais en plus il est désinhibé par l'existence de réseaux sociaux et par le fait qu'il y a une forme d'anonymat euh, grâce à la présence des forums. Et euh, du coup, euh, ça rend les choses extraordinaires. Euh, il faut voir qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont même été jusqu'à aider les autres. Euh, dans le MOOC précédent comme dans celui-là, faire des tutos, référencer des ressources. Aider les autres, c'est apprendre en allant plus loin. C'est extrêmement profitable. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire, parce qu'on peut imaginer, alors évidemment, euh, là, on est monodisciplinaire, mais que, je le disais, mission de master, il y a des disciplines où il y en a un qui est très bon et qui va aider les autres, et puis peut-être qu'il sera moins bon dans une autre discipline, et il se fera aider par un autre qui, qui l'a aidé dans la première discipline. Donc, cette espèce d'échange-là tire tout le monde vers le haut, et je pense que euh, c'est la grande force de ce type d'enseignement, et c'est ça qui, moi, en tant qu'universitaire, sur la partie, un universitaire, c'est un enseignant-chercheur, donc sur la partie enseignement de mon métier, qui, moi, m'intéresse dans toutes ces expériences-là. Et en fait, mon idée, hein, mon idéal d'enseignement, c'est un, un enseignement qu'on ne peut pas faire pour des raisons de coût, c'est un enseignement qui est extrêmement à la Socrate, c'est-à-dire où, finalement, euh, nous débattons, il y a un enseignant qui est un animateur, a priori, il sait, il est en avance sur les autres. Et encore, euh, on ne sait jamais tout, tout hein. je veux dire, les interactions avec vous m'ont appris des choses supplémentaires, même si statistiquement, j'avais plus de chances de savoir les choses que vous, hein, quand même euh, je ne suis pas là par hasard, euh, mais c'est extrêmement intéressant d'avoir cette discussion parce que l'interaction eh euh, fait que ce que je vous ai dit là en aidant les autres, eh c'est aussi vrai pour nous, eh bien en confrontant et en aiguisant euh, nos compétences et nos connaissances euh, sur l'esprit et sur les questions euh, de nos étudiants, et eh bien effectivement on acquiert euh, une meilleure euh, compréhension euh, chaque fois. Alors, vous avez exprimé quelques doléances, euh, embarquées dans les choses qu'on n'avait pas aimées. Alors, euh, là aussi, c'est difficile, on a retenu que les choses qui apparaissaient un certain nombre de fois. La première chose, c'est ne pas avoir un cor corrigé officiel. Alors ça, c'est un choix pédagogique. Honnêtement, je pense que indépendamment du fait d'être chronophage, je peux vous assurer qu'il y avait déjà d'autres choses qui étaient chronophages, euh, le corrigé officiel est d'un intérêt douteux, parce que ça devient la parole d'évangile. Or, en programmation, il n'y a pas une manière de faire. Vous avez vu le nombre de discussions colossales qu'on a eues sur le MVC, et on va en avoir encore sur la base de ces exercices-là. Eh bien, moi j'estime que c'est un intérêt douteux, et on est tous d'accord là-dessus dans l'équipe pédagogique. Le problème du temps ou de la structuration de la semaine Alors, euh, ça c'est quelque chose qui nous a pas mal gratté la tête, et vous verrez qu'on va vous proposer un timing différent dans la partie 2, et on va adapter un petit peu les choses. Les deux langages, un certain nombre de gens nous ont reproché de faire les deux langages, ouais ça sert à rien. Alors, il y en a rien qui dit oui, objectif C c'est nul, c'est du passé, il fallait faire que du Swift. Donc je vous dis, mais pourquoi vous avez déjà fait du Swift alors que Objectif C est stable alors que Swift ne l'est pas Bon. Euh, il y en a quand même qui ont aimé. Euh, mais encore une fois, c'est un choix pédagogique. Moi, je pense, encore une fois, c'est une théorie personnelle, hein, je veux dire. Euh, que le polyglottisme en informatique, eh bien, ça exerce l'esprit, et que de toute façon, comme en gros il faut apprendre des langages de programmation toute notre vie, et que sur une carrière de 40 ans, regardez les langages de programmation qui étaient en cours il y a 40 ans, donc euh, 2015-1975, ben, il n'y a pas beaucoup de langages connus actuels qui existaient déjà en 1975. Okay, donc quelqu'un qui aurait commencé sa, retraite, sa carrière pardon, euh, il y a une quarantaine d'années, voilà une quantité de langages qu'il aurait été amené à apprendre. Et donc il faut s'entraîner le plus tôt possible. Et d'ailleurs quand vous avez appris deux trois langages de programmation, vous réalisez qu'on tourne autour de concepts qui sont relativement voisins. Et pour être franc, en termes de concepts, de langage, de paradigmes de programmation, il n'y a à peu près rien de nouveau qui est arrivé depuis 1980. C'est que de l'habillage. Okay Hein, avec l'arrivée du langage objet, c'est terminé. La gestion du parallélisme, c'est à peu près la même période là, et on est toujours extrêmement démunis pour la gestion du parallélisme, malgré toute une série d'intérêts d'essais. Donc, si vous maîtrisez un nombre finalement raisonnable de concepts, après, c'est s'habituer à un changement de sucre syntaxique. Donc ça, pour moi c'est quelque chose d'important. Et switcher entre les deux langages, qui sont quand même relativement voisins, puisqu'on a tout un environnement qui est le même dans les deux cas, c'est, euh, du coup, faciliter cette gymnastique et ça me paraît important. Et puis, la dernière critique qu'on euh, qu nous a faite, c'est que les exemples ne sont pas téléchargés. Alors ça, c'est moi. Euh, c'est un choix pédagogique. Alors c'est extrêmement intéressant parce que euh, quand j'ai diffusé euh, une première version des, du, enfin, du sommaire des questionnaires, et euh, eh bien euh, les community managers qui sont eux-mêmes d'anciens participants au MOOC, euh, eh bien ont dit que euh, eux ils trouvaient euh, ça euh, pas intéressant. Parce que euh, le fait de retaper des exercices dont on a le listing à l'écran nous oblige à nous poser un certain nombre de questions. Et moi, en plus, j'ajoute ça au, à ceci au fait que je crois beaucoup à ce qu'on appelle la mémoire de l'écrit. C'est quand vous écrivez quelque chose, prise de notes en réunion, des choses comme ça, c'est géré dans le cerveau d'une manière, à mon avis, qui offre une meilleure persistance à terme que simplement l'écouter où ça rentre et où ça peut ressortir. Et donc c'est pour ça que souvent, quand il y a des choses importantes dans les réunions, moi je, je, je prends tout le temps des notes. Euh, et euh, du coup, on est tous d'accord et on fait tous bloc. Désolé, c'est possible de vous les télécharger, mais on ne le fera pas même dans la partie 2 du Smook. Ce et c'est euh, complètement à dessein. Je pense que vous l'attendez tous. Ça fait, euh, je ne sais pas, 35 minutes que vous, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il est bavard euh, eh bien, allons voir sur l'application du MOOC. Alors, d'abord, un point global sur les attestations. J'ai eu 52 demandes d'attestation et j'ai délivré 51 attestations. La 52e, en fait, je ne suis pas sûr que c'était une demande. C'est un exercice qui n'avait pas suivi le protocole et qui ne compilait pas. Donc, je, ça me paraît bizarre que quelqu'un soumette un exercice qui ne compile pas. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a soumis, qui n'a pas respecté les règles. Mais comme euh, il, on, a, on a quand même récupéré les mauvaises pluies euh, même s'ils n'avaient pas respecté complètement le protocole, en se disant qu'il euh, y avait moins de risques à en prendre trop que en prendre pas assez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ben, euh, y en a trois qui ont fait de l'objectif C de geek de base, c'est-à-dire C avec ARC désactivé. Et ces trois-là, je dois dire que, alors du coup, je, je, je les ai secoués, hein, l'application, eh bien, je n'ai pas réussi. Alors, je ne dis pas que tout est nickel. Il y en a un cas où il ne fait pas de dialogue, où il pourrait être en face à ça. Mais en tout cas, jouer un moment ne finit pas par faire planter l'application. Voilà. Après, j'en ai eu 16 qui ont fait de l'objectif C avec du Arc. Et puis, les 33 autres, c'était du Swift. Donc, avec forcément du Arc. La moyenne des notes, donc ça, c'est la répartition. Excusez-moi. Et euh, la moyenne des notes, c'est euh, 71%. J'ai noté en pourcentage. Le max, est en 96%. Si, un point qui est intéressant, j'ai très peu de kindergarten. C'est qu'en fait, euh, il y en a quelques-uns, peut-être quatre, euh, qui ont fait du kindergarten ou du partiellement kindergarten. Euh, mais la plupart ont joué le jeu et ont fait la méthode programmatique. Alors, est-ce que c'est que ceux qui ont été au bout sont plus geeks que les autres Je ne sais pas. Ou est-ce que vous avez fait l'exercice Encore une fois, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Euh, moi, je n'ai pas euh, défavorisé les gens qui avaient fait euh, du storyboard des autres. Je jugeais, vous allez voir, on va parler des critères d'évaluation, je jugeais les choses. Euh, sur un autre plan. Donc, c'était quoi le protocole d'évaluation C'était euh, l'exécution sur un petit terminal, puis sur un grand terminal, ou vice-versa. Hein, mais en général, c'était dans ce sens-là que je le faisais. Et l'idée, c'était de secouer le cocotier. Donc, de faire en sorte euh, que... Euh, on, on... J'avais quelques petites tests, puis au bout de quelques applications, j'avais compris, il y avait des trucs un peu tordus. Euh, il fallait jouer, euh, traquer les bugs potentiels. Euh, Analyser la jouabilité de l'application sur le terminal et puis sa publicabilité. C'est pas des mots français, mais en gros, sa capacité à avoir une application qui soit complètement publiable. Certaines avaient encore des bugs, etc. etc. J'ai ensuite euh, étudié les extensions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a un certain nombre de gens qui ont, qui ont fait les extensions. Donc il y avait une partie des pourcentages qui étaient liés aux extensions. Et puis. Ensuite, il y avait une analyse rapide du code, donc pas regarder les choses en détail, euh, par rapport à la qualité, par rapport euh, des commentaires, par rapport à la manière dont les choses étaient structurées. Enfin, il y avait deux, trois trucs que j'allais chercher comment vous gériez les interactions entre les différentes vues, euh, en particulier le côté euh, plus ou moins MVC, comment est-ce que vous avez des méthodes privées ou pas de méthodes privées, enfin bon, des choses comme ça euh, que euh, je euh, regardais euh, sur euh, vos euh, applications. Alors. Un point quand même qui est important dans vos applications et que toutes les attestations n'avaient pas, c'est l'aspect ergonomique. Il y en a qui ont changé l'ergonomie que j'avais proposée, pourquoi pas, hein je veux dire, euh, je ne sais pas pénaliser pour ça. Quand l'ergonomie était euh, intuitive, au contraire. Bon, parfois c'est un peu déroutant parce que quand on en a fait euh, cinq applications qui ont la même euh, réactivité, une qui est complètement différente, ça peut être un peu déroutant. Mais il y en a pour qui l'ergonomie n'était pas intuitive. Et ça, je vous mets en garde. Euh, L'intuitivité dans l'utilisation de ce type d'application, c'est vraiment une propriété très, très importante. Alors, euh, force est de constater que vous avez de l'imagination. J'ai ici listé toutes les améliorations que j'ai vues au moins une fois. Alors, il y a la sonorisation, l'explosion des astéroïdes de Monsieur Joyeux quand il est touché, le compte à rebours, la meilleure gestion des flèches, la sauvegarde des scores, euh, l'utilisation de l'alignement du terminal... Pour déplacer un monsieur joyeux. Une animation, la Star Wars. Vous avez l'espèce de truc avec une qui descend. Tout juste, il aurait pu me mettre la musique de Star Wars. Celui-là, c'était gagné. Un déplacement du joueur au doigt. Euh, le choix de l'icône du joueur, euh, des canons, des sabres laser pour détruire les astéroïdes, un bouclier pour protéger Monsieur Joyeux qui apparaît dans des conditions différentes, plusieurs vies, une documentation, il y en a qu'un seul qui m'a fait la doc. Euh, une animation du personnage quand il se déplace, et puis parfois la gestion de la rotation, alors là par contre je l'ai mis en orange parce que c'était pas toujours heureux. Et je me demande si dans certains cas c'était pas, un, comme dirait Microsoft, un undocumented feature, alias un bug. La qualité globale est de très très bon niveau, hein, en particulier par rapport à mes étudiants de, de, de master. Euh, alors, cela dit, euh, vous aviez plus de temps, c'est-à-dire que l'exercice est en temps limité, mais vous aviez euh, trois semaines, euh, là où euh, mes, étudiants de, euh, mes étudiants, alors ils n'ont pas l'application complète à développer quand je demande de développer une application, ils ont des applications à trous, mais ils ont euh, simplement euh, quelques heures. Mais euh, une qualité globale des gens qui ont soumis, qui est bonne, Uh, by the way d'ailleurs, euh, pendant qu'on y est, euh, en y pensant, euh, Apple a sorti iOS 8.3 la semaine dernière, Grumf avec Xcode 6.3, Swift 1.2, et il y a déjà des gens qui ont fait des essais et qui me disent qu'effectivement il y a plein de petites modifications, c'est pas grand chose. Euh, et donc par conséquent, je confirme qu'on reste sur Xcode 6.2. Euh, la seule question c'est est-ce qu'ils vont exiger 6.3 en avril, lorsqu'on va recevoir, enfin le 24 avril lorsqu'on va recevoir nos montres on verra. Mais a priori, 6.2 supporte les montres, euh, puisque euh, les gens ont pu développer euh, avec euh, cette iOS-là. Alors, il euh, y a également quelques éléments qui ont été rencontrés que j'aimerais euh, évoquer avec vous. Euh, le premier, c'est qu'il y a des gens qui ont supprimé le fichier main.storyboard, et certains qui l'ont fait au dernier moment avant de soumettre, et du coup, ça ne compilait pas. En fait, non, ce n'est pas vrai. Ça a compilé, mais ça plantait à l'exécution. Euh, le problème, c'est qu'il faut indiquer à Xcode euh, quel est le contrôleur racine. Et donc, dans le app Delegate, eh bien, il y a une variable window, de type UI window, et qui a un attribut rootViewController, et il faut, ben, il faut lui indiquer quel est le rootViewController. Alors, en fait, quand vous avez laissé le main euh, storyboard, euh, Xcode sait que c'est lui qui va décrire euh, et du coup, il va surtout utiliser le nom du contrôleur associé euh, pour trouver le contrôleur, même si le storyboard est vide. Si vous le supprimez, eh bien, vous devez remplir une méthode qui s'appelle application Did Finish Launching With option qui est dans le AppDelegate. Et en gros, vous devez rajouter ces deux lignes au minimum. C'est créer une variable qui référence un ViewController, qui est mon View ViewController, celui que je veux, et le mettre à la racine. Alors C'est des choses qu'on abordera dans la partie 2 parce que c'est quelque chose que vous devez faire dans certains cas de figure, en particulier quand vous avez des tabards, quand vous avez des hiérarchies de, de, de View, des choses comme ça. Et puis après seulement, vous pouvez euh, flinguer le fichier main.storyboard et en fait il y en a un ou deux qui me l'ont fait ce truc là, il n'y avait pas de fichier storyboard et ils avaient simplement fait euh, la mise à jour euh, c'était évidemment des gens qui avaient soit été dans le futur, regarder ce qui se passe dans la partie 2 soit euh, qui étaient déjà au courant ou qui ont lu de la documentation alors l'autre point sur lequel j'ai revenu c'est sur l'architecture MVC, il y a eu beaucoup de variantes plus ou moins heureuses, il faut le reconnaître euh, et puis beaucoup de débats alors, je n'ai pas envie euh, de vous euh, faire le corrigé officiel, euh, mais je vais vous donner mon avis, en particulier sur l'architecture de l'application, euh, en particulier dans le cas où vous respecteriez un MVC relativement pur. Donc, le MVC, c'est classique. Vous avez ici un contrôleur euh, principal. Alors, vous allez voir pourquoi j'appelle contrôleur principal. Vous avez un modèle et puis vous avez une référence vers trois entités. On sent que c'est la partie jeu, la partie préférence et la partie euh, score. Simplement, euh, ces trois parties-là ne sont pas des vues pour moi. Euh, ce serait Pour moi, euh, ce sont certes des vues, mais si ce sont des vues, elles ont une autonomie et une indépendance qui justifient qu'elles soient couplées à un contrôleur. Et donc l'idée, c'est que j'ai ici, c'est pour ça que je l'appelle lui le contrôleur principal, j'ai ce contrôleur-là qui va être en gros chargé de gérer les passages d'une vue à l'autre, et puis, le contrôleur de jeu qui va gérer la vue de jeu, le contrôleur de préférence qui va gérer les préférences, le contrôleur de score qui va gérer la vue du score. Et on peut même imaginer que, du coup, chacun est une partie modèle lui est propre. Alors, euh, dans le contrôleur de jeu, la partie modèle, ça va être euh, euh, où sont les astéroïdes, combien j'en ai, des choses comme ça. Euh, le contrôleur de préférence, alors peut-être que le contrôle de préférence, c'est le cas où on pourrait imaginer que l'information remonte et que soit géré dans le contexte global de l'application, parce que, euh, ici, peut-être que certaines fonctions qui sont liées euh, au jeu, la fréquence d'apparition des astéroïdes, etc., dépendent clairement euh, d'éléments de préférence. Euh, par contre, les scores... Il n'y a pas besoin que les scores, ici, on les connaisse. Une fois que lui, la partie s'est terminée, il remonte un score, et lui, lui, affiche le score par rapport au best score, et c'est lui qui peut prendre la décision de savoir s'il faut euh, entrer le nouveau score ou pas, et éventuellement même, pour ceux qui l'ont fait, gérer les sauvegardes. Et donc, vous voyez que on est dans une situation archi-classique, où les schémas architecturaux de vos applications se composent. Ici, j'ai un MVC à deux niveaux. Et donc, du coup, euh, j'ai plus de vue contrôleur. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait une architecture de ce type-là. Il y en a un, clairement, auquel je pense, qu'il a fait en objective C. Alors, il a énormément de classes. Lui, ce n'est pas toujours très lisible. Mais euh, il y a quelques-uns d'entre vous qui ont eu cette architecture euh, très, très pure. Alors là, ici, qu'est-ce que je mets dans le modèle eh bien, c'est le contexte global de l'application qui me permet de savoir quelle est la vue qui est en avant-plan. Et du coup, ça veut dire que, ici, certains événements sont remontés à ce contrôleur local, et d'autres sont remontés à ce contrôleur principal. Alors, le gagnant qui a soumis la plus belle attestation, c'est Jivouillon. Et je vais vous faire une démonstration. Regardons donc cette application qui ne devrait pas s'appeler Attestation Jivouillon, mais Quiche Attaque. Vous voyez, il a été marqué par les histoires de Quiche. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un écran d'accueil. Euh, et euh, donc, il a fait ça avec un UI Picker hein, qui a été juste un petit peu habillé. Vous euh, voyez que du coup, euh, j'ai ici une petite documentation. Euh, cette documentation, vous avez tous reconnu un UI WebView hein, avec un, euh, un fond un peu particulier. Ici, j'ai un bouton Back qui me ramène. Je peux aller regarder les high scores euh, Donc, avec ici un bel écran. Là, encore une fois, il est affiché. Euh, euh, avec euh, un scroll, euh, je ne me souviens plus euh, comment il fait ça, euh, mais bon, euh, vous irez voir dans son code. Euh, et puis ici, euh, je peux jouer. Alors, il n'y a pas exactement euh, le niveau, ça ne marche pas comme j'ai fait dans mon jeu, puisqu'en fait, il faut avoir un centre de points pour passer au niveau euh, supérieur. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, euh, il faut euh, échapper aux quiches. Alors, vous voyez qu'en en fait, il y a deux zones qui sont légèrement plus sombres sur les côtés, hein, qui permettent d'avoir la position du gamer et qui permettent d'aller bouffer les pizzas. Et quand je bouffe les pizzas et que j'échappe, en fait, il faut échapper aux quiches. Vous voyez que si je tombe sur une quiche, eh ben, euh, j'ai des points qui sont négatifs et euh, vous voyez que, alors là, je suis obligé de me concentrer euh, pour jouer. Donc, vous voyez, les, les animations sont quand même assez sympas, indépendamment de l'idée, zut, euh, qui est assez marrante. Donc, bien évidemment, les pizzas euh, arrivent à des vitesses euh, variables. Et l'idée, c'est qu'il faut, dans le temps qui est imparti, il faut faire plus d'un certain seuil de points, donc sans se prendre de points négatifs, bien évidemment, euh, pour pouvoir euh, souhaiter un passer euh, au niveau euh, supérieur. Là, ici, ce qui se passe, c'est comme j'ai eu ces 50 points minimum qu'il fallait avoir, j'ai le droit de passer au deuxième niveau, et là, au deuxième niveau, eh bien... Voilà, alors j'ai raté les quiches. On fera... Donc ici, je peux entrer mon score, et du coup, quand même, j'arrive ici. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau 3, vous allez voir... Il y, a également, oh là là, il y a également des Fantastic Manual qui tombent, alors les Fantastic Manual manifestement ça rapporte plus de points, vous voyez, que euh, les pizzas. Euh, voilà, donc c'est un petit peu, voilà, là je vais avoir un, un Fantastic Manual, donc vous voyez, bon, il y a, y a quand même de, de, de super idées hein, dans ce jeu. Euh, vous voyez qu'il s'est éclaté, bon, même si on peut peut-être lui conseiller un psy euh, face aux quiches et aux Fantastic Manual. Alors, son application fonctionne aussi sur Grand Terminal. Euh, bon ben c'est exactement le même principe, hein. donc euh, ici euh, la seule chose c'est effectivement, vous voyez plus euh, d'éléments euh, du Fantastic Manual. J'aurais personnellement peut-être élargi un peu plus la documentation sur Grand Terminal. Euh, les high scores euh, sont euh, mieux centrés. Euh, tiens d'ailleurs je réalise qu'il a laissé euh, la barre de statut sur les high scores ce que es, même partout, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Et si je joue, j'ai exactement euh, les mêmes choses. Donc ici, simplement le personnage est un peu plus gros. Et puis hein, les quiches le sont, les quiches et les pizzas le sont aussi. Mais vous voyez, ça fonctionne exactement de la même manière. Voilà. Donc, et donc vous voyez que ben on a ici une application qui est parfaitement jouable et qui est assez sympa et qui méritait effectivement d'être identifiée. Alors, je vais quand même mettre un petit bémol. Euh, c'est que il a une programmation que je qualifierais un peu de brute, c'est-à-dire qu'il a tout mis dans la vue, c'est-à-dire qu'il a un vue contrôleur, une vue avec énormément de choses, du coup il y a quasiment 1000 lignes de code, euh, et un bémol au bémol, c'est que comme les choses sont bien commentées et bien séparées, ça reste malgré tout lisible, mais... Moi, euh, j'ai beaucoup aimé euh, la réalisation de l'application, les idées, le côté un peu taquin, etc. Et puis, c'est une application, vous verrez, elle est parfaitement jouable. Hein, je veux dire, elle est vraiment, euh, elle est vraiment sympa. Euh, mais, euh, par contre, euh, au niveau de la programmation, euh, j'aurais pas euh, programmé euh, de cette manière -là. Alors, euh, il y a d'autres nominés, hein, d'autres attestations qui sont intéressantes à regarder. Hein. Euh, dans les retours que j'ai envoyés, je leur ai demandé de s'assurer, certains l'ont déjà fait, qu'elle soit euh, que le, le, la publication 4.6 soit en ligne, parce que je pense quand même que euh, c'est du travail de bonne qualité. Donc, il y a euh, Garfrom. Garf Alors, celle-là, elle est euh, très, très belle au niveau du MVC. Le projet est structuré, il n'y a pas de bugs, c'est bien programmé, c'est clair. Il y a RZV, euh, lui, il l'a fait en storyboard, mais euh, c'est assez bien fait. Euh, il a utilisé un navigation controller qu'on verra en partie 2. Il a juste un tout petit bug, mais elle est quand même sympa. Il y a steak haché, comme je lui dis, dit, il y a du Steak dedans, euh, il y a pas mal. L'architecture, était c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de classes. Et Toosil, euh, on n'est pas étonné, hein, euh, il y a déjà pas mal de choses euh, qu'il a publiées qui étaient intéressantes. Euh, ça fourmille d'idées, vraiment il y a quand même quelques petits bugs, euh, en particulier l'orientation qui est oubliée. Il y a Imanu Petit, alors Imanu Petit il a des mécanismes extrêmement avancés qu'on verra en partie 2, c'est très très riche, il a même utilisé SpriteKit. Moi, je ne me suis pas encore intéressé à Sprite Kit. Donc vraiment, là, euh, ceux qui ont envie d'avoir mal au crâne et qui ont une provision de respirine chez eux, ils peuvent y aller. Ils peuvent aller regarder son, son, son attestation, elle est très belle. Et puis Pascal 85, c est, c est, elle est très, très propre. Il y a une animation du personnage, il y a une rotation, mais elle est correctement gérée. Il y a plein de petits trucs. Elle est très, très bien faite. Je crois que c'est d'ailleurs une des attestations qui ont eu la meilleure note ou le meilleur pourcentage et fait partie des, des très, très, très bonnes euh, attestations. Voilà, et eh bien écoutez, en guise de conclusion, je peux dire que vous êtes paré pour le book partie 2. Lorsque j'ai fait le relevé des compteurs ce matin, il y avait 1549 inscrits, euh, donc c'est pas mal. Et puis, on va s'en aller. Alors, vous savez qu'il y a une petite tradition, c'est que je finis toujours mes vidéos de bilan par un bateau. Euh, et puis, vous savez, il y a une grosse actualité autour des montres. Alors, je vais quand même rester, je vais mélanger les histoires de bateau avec les histoires de montres. Et je vais vous parler d'un monsieur, un monsieur qui s'appelle John Harrison, euh, qui est un horloger qui a vécu la majeure partie de sa vie au XVIIIe siècle et qui est extrêmement connu parce que c'est le premier à avoir fait des chronomètres de marine fiables. Il y avait un gros problème dans la marine, c'est toujours un problème, c'est que pour évaluer euh, la, la, la longitude, eh bien, euh, il nous faut où euh, c'est la fois c'est l'orientation euh, par rapport à l'axe est ouest euh, d'un bateau. Hein. Euh, pour ce, le faire, il nous faut être sûr de l'heure. Sinon, on a euh, un gros problème. Et euh, il y a eu de très très gros progrès dans l'horlogerie au XIIIe siècle avec l'apparition euh, des pendules à poids. Mais les pendules à poids, ça ne marche pas dans les bateaux. Et ça ne marche pas du tout parce que vous savez bien que comme le bateau bouge, les poids sont perturbés et que ça ne marche pas du tout. Et euh, l'apparition des ressorts, des choses comme ça, euh, ça n'est pas assez précis. Et en particulier, lorsque les bateaux partent pour de longs voyages, il euh, y avait de gros problèmes. À un moment donné, la marine anglaise euh, a lancé un concours où euh, l'horloger devait fabriquer deux euh, horloges, enfin deux montres, chronomètres de marine, un qui resterait à Greenwich et l'autre qui irait aux Indes et retour dans un bateau de la Compagnie des Indes. Et euh, il fallait que les deux dérive de moins de je ne sais plus trop combien de secondes euh, pour que le concours soit gagné. Il y avait je crois plusieurs milliers de livres, à l'époque c'était des sommes, livres. milliers de livres, était des sommes colossales et en fait, euh, si je ne m'abuse, John Harrison a gagné ce concours. Il a même d'ailleurs, ils ont essayé de le truander. Hein. Euh, il a gagné ce concours et ils ont donc apporté énormément à la marine euh, de son temps parce que c'était vraiment une question d'innovation euh, technologique. Pour la petite histoire, quelques années après, un Suisse, naturalisé français, euh, donc euh, tout le monde peut le revendiquer, c'est pratique, eh bien, a inventé un autre mécanisme. Le mécanisme d'Harrison, c'est, si je ne m'abuse, un, un ressort avec un système d'échappement, qui en particulier est capable d'amortir la variation de la puissance du ressort en fonction de son serrage, de manière à ce que le ressort exerce la même pression au début et à la fin. Euh, cest quand il est très serré, quand il est euh, plus euh, desserré. Voilà. Enfin, Je ne suis pas un spécialiste de l'horlogerie, mais c'est ce que j'ai lu dans des ouvrages autorisés. Et c'est donc sur ces considérations que nous nous quittons définitivement pour ce MOOC partie 1. Je vous remercie de votre attention et à bientôt peut-être pour la partie 2.